Et bienvenue dans notre émission Partage un Histoire. Alors vous savez, dans la vie, on peut rencontrer des personnes qui nous dénigrent, qui nous rabaissent qui nous disent des paroles en fait, qui ne vont pas nous aider à aller loin dans la vie. Et au final, nous-mêmes, ça nous impacte parce qu'on n'arrive plus à se projeter. Mais nous allons voir au travers du témoignage de Charlie qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Bonjour Charlie Bonjour. Bienvenue dans le Partage de ton Histoire. C'est un plaisir. Donc, euh, tu as un témoignage à nous raconter. Je vais te laisser te présenter rapidement. Ok, donc moi, je m'appelle Charlie, euh, j'ai grandi en France, à Paris. Je suis, né à, je suis né à Paris, je suis parti en Guadeloupe et je suis revenu à l'âge de 6 ans mmh. en France. D'accord. Du coup, j'ai grandi euh, vraiment, euh, je suis arrivé à Sevran. Premier jour à ce moment, déjà, j'étais déjà confronté à tout ce qui est cité, tout ce qui est banlieue. Tu, tu, es, tu es directement arrivé là-bas Directement arrivé là-bas. Et, et du coup, le lendemain, mon premier jour d'école, j'étais déjà en train de me bagarrer en fait. C'était la fin de ma vie, je me bagarre. Avec des voilà. Avec les personnes de ton, ouais. de ton quartier Non, de, de ma, classe de, de ta ma classe. classe. de ma classe De ma classe. C'est arrivé très tôt. Donc, je ne jamais battu avant. Hein. Mais jamais, jamais. Dès que je suis arrivé mon premier jour à l'école, déjà, je me cherchais. Et je me suis dû me bagarrer, en fait. OK, et du coup, tu as grandi dans quel contexte familial Tu as grandi avec tes deux parents Non, que ma mère et mes, et mes deux frères. OK, d'accord. Et ça se passait bien à la maison Oui, ça euh... se passait bien, super bien éduqué On est très calmes. Mm -hmm. Ma mère, est... elle a bien géré ses trois elle enfants, a bien, géré. bien bien bien. <rire> okay. On est vraiment très, de base très calme Après, le... certains contextes ont a, a fait que... Bah, en tout cas, moi, le dernier, je suis le dernier. Mm -hmm. C'est moi qui ai divagué le plus. D'accord. Et du coup, euh, tu... Donc, tu as grandi sans ton papa ou tu... il est parti pendant que vous étiez là à la non, maison Non, je n'ai pas grandi avec lui. D'accord. Donc, du coup, tu, tu le connais Oui, je le connais, okay. mais hein, je n'ai pas grandi. Euh... D'accord. Ouais. Donc, raconte-nous un peu euh, comment, euh, tout, euh, comment tu as commencé à divaguer déjà est-ce que même quand tu étais dans le cocon familial, en grandissant, tu sentais que tu avais peut-être un manque ou tu cherchais peut-être euh, euh, un repère ou à, à combler un vide ou je sais pas, comment tu sentais comment tu déjà quand tu étais jeune que Moi j'étais un rêveur, de... j'étais un rêveur, mm -hmm. je, je voulais vraiment réussir, même quand je parlais à mes grands-frères je leur disais que moi à 20 ans je serais chef d'entreprise, yes. je serais 50 voitures, mmh. j'étais très très rêveur. Et euh, après, je me suis confronté à la réalité. Mmh. Mais au moins, tu avais déjà en fait… Euh, Toujours. Tu voyais déjà loin C'est ça. Fait. Moi, je me voyais loin, je me voyais réussir. Mmh. Et quand j'ai vu l'accumulation des problèmes et surtout mes bulletins scolaires en fait. Plus mes bulletins scolaires étaient mauvais, et plus euh, j'avais des doutes par rapport à mon avenir. Mmh. Tout le monde me disait bon… Parce qu'il faut savoir que mes bulletins scolaires, c'est du jamais vu. Ah oui enfin, C'est du -nous, jamais nous, vu. C'est quoi le jamais, jamais vu C'est du jamais vu. C'est que. Tout le monde là à la maison, tout le monde la prend en photo carrément. Vas-y, dis-nous, pourquoi il y avait quoi du, de… C'est du 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0… C'est pas 0 non, non mais au moins là, généralement, en sport, ouais, on a des bonnes. Mais des justement, sous, mais... là c'était vraiment le, le, le summum. C'est le summum voilà, quoi. le summum. <rire> Donc quand j'ai vu ça, et que toute ma famille a vu ça, ils se ils sont moqués de moi. Ouais. Ils disaient comme quoi, euh, là c'est vraiment… Euh, t'es au moins rien, entre guillemets. Mais donc, du coup, donc ça venait même de la famille aussi, du cercle proche Bah oui, bah avais... oui. et même à l'école, à l'école, j'avais en fait, beaucoup essayé de comprendre, mais j'arrivais pas... Quand je loupais un cours, j'arrivais plus à suivre. Mm -hmm. Au début, j'avais des bonnes... J'ai toujours eu 10 de moyenne. Mm -hmm. et Depuis après, ça le début dit... Ouais, 10, je suis un mec, 10 de moyenne, 11, 12. Et ça a dégringolé. Euh... Mais quand tu plus jeune, quand tu étais plus jeune à, à, à l'école primaire, tout allait bien Pfff, non, <rire> non, non ça n'allait pas bien, ça allait pas bien. École primaire, c'était... Euh, je savais déjà qu'il fallait que je m'accroche. D'accord. Je savais déjà qu'il fallait que je m'accroche. Tu avais un peu de difficulté, en fait, c'est ça Difficulté et mon comportement aussi, il n'était pas bon. C'est-à-dire que carrément, ma première année euh, de... Quand j'étais en CM2, en CM2, euh, le prof m'a puni parce que j'avais triché un contrôle. Mmh. Il m'a puni toute l'année. Toute l'année Ouais, j'ai dû subir ça. C'est-à-dire que euh, toute, ma, toute la classe, entre guillemets, elle était assise. Euh, Normalement, non, mm -hmm. normal. Et moi, je suis à côté du maître, toute, pendant un an. C'est pas possible. Ouais, ça, ça m'a marqué déjà. Mais attends. Il m'a jamais dit changer de place. Si, si, non, mais t'avais quoi, quoi comme comportement aussi, tes types J'avais juste triché ce jour-là. J'avais triché. Mais t'étais depuis... pas turbulent à l'école Non, j'étais calme. Je répondais comme je cherchais. Mais sinon, en primaire, j'étais calme. C'est au collège que j'ai changé de comportement. Mais pourquoi tu as changé de comportement selon toi C'est le, le contexte, c'est le contexte. C'est juste le contexte C'est le contexte. contexte. J'arrive euh, à, à Aubervilliers, j'arrive directement non, en Auber. sixième. Je suis, on est très jeune, déjà en sixième je suis très jeune, mais je suis confronté à plein plein de choses. C'est dire c'est un à film. À quoi par exemple ben, Je vois déjà euh, en sixième, j'avais déjà vu des Kalachnikov. C'est-à-dire un jour sur des collègues. À la télé en vrai en vrai, dans ma... ouais. en bas de chez moi, hein. en bas moi, je, sors, je sors à midi de, de mon cours, je suis avec mon pote et je descends, et il, y a une voiture, euh, il y a une voiture qui s'arrête et les gens ils marchaient dans la cité avec des vrais des vraies comme méthode. ça, normal Et moi, on, on, on les a vus, <rire> après on faisait comme si rien n'était, ouais. dès qu'on a marché un petit peu, on a couru. <rire> on pas... est rentrés, on est ressortis longtemps après. Ah ouais, ouais. Ouais. Et après ça c'est su que c'était pour une histoire d'argent. Oui, bah, parce qu'il ouais, y a des règlements de comptes, C'est ça. ça. Mais ça n'a pas ouais. tiré, mais étaient là, tu vois. Et depuis, ben j'ai vu plein de choses comme ça depuis, depuis. très jeune, très jeune. Je n'ai pas forcément parlé, parce que c'était l'habitude ici, mmh. donc je n'ai pas parlé. Et du coup, j'ai vu plein de choses comme ça et mon bulletin, il n'était pas bon. Du coup, je commençais à, à penser plus rue que tous mes coup, rêves. Et du tes parents, ils disaient quoi Enfin, ta maman, du, du moins, parce que tu étais en contact avec ton papa Oui, mais mon père, non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, moment mais du ouais. coup, ta maman, comment elle vivait cette situation que tu ramènes des bulletins catastrophiques au début, elle me tapait. Ouais. On connaît, elle me, ouais, tapait. On connaît. <rire> elle me tapait. une fois, deux fois, trois bulletins. Après, carrément, elle ne venait plus parce que ouais. je ne lui disais pas qu'il y avait remise des bulletins. J'avais comme, comme tout le monde trafiqué les, les données personnelles. Non, pas comme tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas fait ça. <rire> Frère, non. tout n'a pas fait ça. Voilà, genre, mais tu euh, as trafiqué les bulletins. Ouais, Pourquoi pas pour que ma mère. Ait, elle sache. Elle sache qu'il y avait des rendez-vous, même euh, par rapport au CPE. Euh, ouais. voilà. J'étais tout le temps, tout le temps chez le CPE. Tout, tout le temps retenu, collé, tout le temps collé. Mais... Tout le temps, tout le temps, j'étais euh, agressif. Mm. J'étais le dernier de ma famille. Et, euh, moi, je me sentais bien, mais en fait, j'étais euh, renfermé. Et tu okay. me cherchais, ça directement. Ça explosait. Ouais. Et tu penses que ça vient d'où ça Le fait que, parce que c'est pas normal qu'on réagisse comme ça. Il Pourtant, a... je suis gentil. Oh, dit. <rire> Pourtant, j'étais gentil. Moi, je suis quelqu'un, euh, même par rapport à tout ce qui est les trucs de cité, et tout comme ça. Moi, de base, c'est pas mon délire. Pas trop de danse. En fait. Non, moi, c'est pas mon délire. Mais comme il y a que ça, on te propose que ça. Ben, j'étais vraiment il y avait que ça c'est-à-dire avant tu me, tu me disais ce que tu voulais mais aucun travail normal c'est-à-dire mm. demain tu même vendeur à courir on me le disait pas tu vois mm. moi c'était j'étais confronté à rien mon bulletin me disait que c'était c'était nada, il y avait nada. Plus les, profs, les profs les professeurs aussi me rabaissaient beaucoup ah bah oui non mais souvent eux ils sont beaucoup, les premiers au à... lieu d'encourager il y en a qui rabaissent beaucoup Et tu te ça. rappelles d'une phrase qui t'a qui t'a marqué ou choqué moi c'était c'était en trois... c'était en troisième quand le... on avait faire des stages découvertes, mm -hmm. j'ai fait un stage dans une maternelle avec des enfants. Mm -hmm. Et euh, au retour de mon stage, c'était trois jours au retour de mon stage, euh, ma proche principale, elle voit que j'ai fait un stage avec euh, les enfants. Elle me dit, sérieux, ils t'ont laissé, tes... laissé leurs enfants Moi, jamais de la vie oh je t'aurais laissé mes enfants. Non mais, mais on non. est où Ouais, est... moi, elle m'a dit ça comme ça, j'étais... Moi, j'avais kiffé mon stage en plus. Oui, hein. oui. J'ai dit, plus jamais j'y vais, tu vois, à cause de ça. Wow. Carrément, je voulais faire un CAP avec les enfants, ah ouais, carrément, et, mais, mais la... carrément, elle m'a dit qu'elle me le donne pas. Genre, euh, change tes projets, tu vois. Ah là là. Donc voilà, ça c'est une anecdote euh, qui s'est passée. La troisième espace et euh, du coup, euh, j'arrive au lycée et c'est au lycée que j'ai commencé à voulais de l'argent. Ah. Cette envie d'argent. Je voulais de l'argent et ah, moi, je voulais de l'argent et, euh, la... et tout ce que je voulais me payer, il ne pouvais pas me le payer. Mmh. Et je suis quelqu'un je pensais vraiment à l'avenir. C'est-à-dire que je ne pensais pas avoir de l'argent pour acheter des trucs de luxe, mais je voulais mettre de côté. De côté. De côté parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de galères vu que moi, je n'ai pas de diplôme. Oui. Je n'ai rien qui, peut, qui fait que je peux avoir un bon travail. Mmh. Donc tout ce que je faisais depuis jeune, c'était pour mettre de l'argent de côté. D'accord. N'importe mmh. toujours, quand on me croisait, je n'étais pas le mieux habillé, mais j'avais de l'argent sur moi, ouais. plus que toi, ouais. <rire> tout le temps, tout le temps. Et ça, c'était bien. Et du coup, comment tu t'es fait de l'argent T'as fait des petits boulots ou... Hein cette plus... manière d'avoir l'argent là, boulots. moi, ça, ça m'intéresse. Hein. J'ai euh... fait pas mal de petits trucs. J'ai pas fait sur du long terme. J'ai vendu de la drogue, j'ai volé. J attends, plus... attends, je parle. Non mais là, t'accélères, on va revenir. Donc tu as vendu de la drogue. Ça. Comment comment ça a commencé C'était quand le premier jour où tu t'as commencé comment T'as commencé le euh... Non commencé mais justement, moi comment... je suis quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je ne voulais pas devoir des comptes à quelqu'un. Je suis quelqu'un j'aime je n'aime pas les problèmes. Si mm -hmm. je vends de la drogue, c'est pour moi, mais moi et toi, on n'est pas dans le même problème. Mm -hmm. Donc directement, j'ai contacté un, pot j mm -hmm. un pote à moi et je lui ai dit euh, « Tu peux me sortir combien ?» Et tout. Et après, il m'a expliqué il m et le soir même, il est venu et je suis allé avec un pote le chercher. C'était le premier jour que je me suis dit je vais vendre de la drogue, Et je ramène ça chez moi, ça sentait, euh, j'ai mis du parfum pour prendre ma mère, parce que ma mère aimerait, tu m'aurais pas vu aujourd'hui, ah ouais non, bah, <rire> ça serait, bah, fini, moi, en ça serait fini, vraiment, donc ma mère, elle n'a elle a elle a, elle a jamais, jamais su, elle n'a jamais su, jusqu'à aujourd'hui, bah, la drogue non, peut autre parce chose, que, ouais. parce que sinon je vais, je vais passer un message à ta maman tout de suite, faut <rire> pas être trop choqué, bah, hein. c'est pas que j'ai ramené de la drogue à la maison, pas. Du coup, j'ai ramené la drogue à la maison. C'est son ancienne vie. Mon ancienne avance, vie. Avant, c'est fini, le, le charlet d'avant, c'est mais Non, pas la drogue, elle sait pas. C'est pas là elle C'est pareil, ils vont découvrir des choses hein, découvrir... dans les épisodes. De... En plus, ça va savoir avec qui j'ai ramené. Du coup, elle va encore plus péter un peu. Non, ça va, les t'inquiète, c'est fini. Et du coup, j'ai ramené la, la drogue. Euh, du coup, j'ai appris à détailler de la drogue. Détailler C'est Déta... je... Détailler, c'est-à-dire que 10, coup, 20, 10, ah, 20, coupés. Tu devenais pro, quoi. Ouais, et moi, j'étais quelqu'un, comme je voulais vraiment de l'argent. Et je m'en foutais de la clientèle. Euh, non, par exemple, sur un. Je crois savoir ce que tu vas dire. Je baissais, C'est-à-dire, je ne mettais pas vraiment les, les grammes. Euh, ah ouais. C'est-à-dire que 0,9, moi, je mettais 0,7, 0,8. Pour du coup... avoir plus d'argent. Ouais, exactement. Pour vendre plus. Et je faisais ça. Et du et coup, et ça marchait. beaucoup ben non, justement, je voulais plus d'argent plus rapidement, moi. Ah ouais? Parce que c'est des risques qui seront à long terme, mais tu perds beaucoup mm -hmm. de temps. Et peut-être, si tu te fais attraper, t'es dans la merde. Ouais. Désolé, euh... Du langage. <rire> <T 'es> dans, <rire> oui, t'es dans, okay. dans, dans le pétrole. Dans les problèmes. Ouais. Dans les problèmes. Okay. Du coup, c'est quelque chose que moi, j'ai pas voulu faire sur long terme. Mm -hmm. Mais je l'ai fait. Et euh, du coup, après, moi, j'ai volé aussi. J'ai volé. Je me souviens, la, prom... la deuxième fois que j'ai volé, j'avais volé un sac à main d'une dame. Et le soir même. T'as arraché je... son sac à main. C'est ça. Oui. Et quand je suis rentré chez moi. Avant de dormir, j'entendais, ben, j'avais des voix dans, dans ma tête, les voix de la personne qui disait à l'aide, à l'aide, à l'aide ». Ça m'a traumatisé. Et t'as plus jamais refait ça Si, j'ai je... <rire> si, refait ça. C'est ça le problème déjà, en fait, Ça m'avait marqué déjà. Je me suis dit, ouais. parce que moi je suis quelqu'un, je voulais, je suis quelqu'un de, entre guillemets, Donc, bah, tu bien… tu pas de problème. Tu voilà, pas, euh, je voulais pas de problème, mais on me proposait que ça. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et euh, pourtant, j'allais à l'église. Hein. J'allais à l'église. Donc, tu allais à, à l'église avec tes parents. Euh, C'est ça, le grand... dimanche. Tes parents, ils étaient croyants Croyants. Donc, on, on croyants, allait à l'église. Croyants, servants, euh, charismatiques, évangéliques ou catholiques ou... Euh, Évangéliques à fond, ma mère. Ah à ouais, à, à fond, fond. À fond, mes frères à fond. Bon, après, avant, on était moins dedans. Mais on mais allait toi, à l'église, mais on ressentait rien. Ouais. Et moi, j'allais allais pas tout le temps parce que j'avais foot le dimanche. Je faisais du ça. foot à côté. Donc, le dimanche, j'y allais pas tout le temps. Mais alors, on était chrétiens, euh, tout le monde savait, on était chrétien. Mm -hmm. Mais j'avais pas rencontré coup, toi, as, Dieu. Tu tu une double vie, toi, en fait. T'allais à l'église. Comme tout le monde. Je vais non, non, non. pas parler des autres personnes, mais on <rire> étais pas, voilà. T'allais à l'église, mais t'avais pas fait ta rencontre personnelle exactement, avec Dieu. Exactement, exactement. J'ai pas, pas, pas rencontré Dieu, j'allais à l'église, je comprenais pas forcément... Pas religiosité, en fait, t'allais parce qu'on bah, est pas tous et puis allons-y. C'est ça, exactement. Hum. Donc, du coup, euh, je vais à l'église, euh, il se passait rien dans ma vie euh, à l'église, en fait. Mm -hmm. Je ressentais pas Dieu. Je voulais... Après, je n'ai pas de problème avec personne, mais je voulais que je que continue à avoir une mauvaise fréquentation. Mmh. Même par rapport à les amis, les parents de mes amis, ils leur disaient de ne pas traîner avec moi. Ouais. Moi, quand je les mais suis, j ça m'a marqué aussi. Même si c'était moi, j'allais dire non. Non, ça ne <rire> se ressentait pas à ce point-là. <rire> mais, euh... mais moi, quand je les suis, ça m'a marqué aussi. Je me suis dit ouais, ah ouais je suis ah une ouais, mauvaise même, personne. Hein, ouais. Et ça m'a marqué vraiment. Et euh... du coup, je commençais à me remettre à Dieu petit, petit à petit. Mais je continue à faire des bêtises, des bêtises, des bêtises. Et... Des bêtises, des bêtises, attends. Parce que tu as parlé du côté de voler, tu as parlé de la droguer avec les filles. filles. Est-ce que tu étais quelqu'un qui blessait les filles comme ça Qui que blessait, tu... non. Moi, je suis quelqu'un, j'aime euh... pas faire du mal aux gens ouvertement ou jouer. Euh... Non, ouais. en plus, je n'étais pas dans ce délire. Je parlais des filles et tout, mais pas blessé Tu pas un dragueur c'est une fille qui ouais, cherchait euh, des problèmes. T'as réfléchi là. T'as réfléchi plus de deux secondes. André Gard, c'est pas méchant de base. André Gard, c'est pas méchant. Mais est-ce que t'étais un tombeur, genre tu fréquentais une fille, après t'en fréquentais une autre, et après, après. Oh. Les gens vont sais? dire oui, mais moi j'ai ouais. dit non. Les gens vont dire oui, mais moi j'ai dit non. Tu vas assumer ton témoignage. Non, hein. moi, non, mais toi tu trouvais pas comme ça. Pas. Pour moi c'était normal. Ouais, c vrai. <rire> Pour moi c'était normal. Bon, pas maintenant que tu as en crise, est-ce que c'était normal? Je n'ai pas abusé, je n'ai pas abusé. Tu pas abusé quand même. Je n'ai hein. pas abusé. Non, ce n'était pas normal. C'était péchés, ouais. Non, ce n'était pas normal. Et, euh, et moi, ce qui a tout changé, c'est au moment où euh, je, je, vois, je, je parle à mon pote sur Snap et il me dit comme quoi. Euh, il me dit en euh, gros, il me dit Charlie, si tu veux te faire beaucoup d'argent, là, tout de suite, euh, viens, je, je suis en bas de chez toi, euh, descends. Je, je sors de chez moi, je vais dans sa voiture et tout, on parle. Il me dit euh, tiens. Un bon euh, plan un bon plan pour ouais. moi, c'est à dire que c'est des faux billets. Il voulait que en gros, il m'a passé des faux billets. Moi, je lui ai passé de l'argent propre en retour et les faux billets, je devais les écouler pour faire de l'argent propre. En... Oui, oui, oui, bien sûr. T as compris oh, le concept. En plus, un jour, il y a un gars qui m'a proposé ça. Donc, en fait, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Mais je ça. comprenais pas pourquoi il me disait tiens, je te tu me donnes moins d'argent et je te donne plus. Bah, c'est ça. Il m'a donné, bon, moi j'avais autant, il m'avait donné 1500 euros en faux billets et moi, je n'avais passé que 400 euros en comme ça. En truc comme ça, truc ah, comme ça tu ouais. vois. Et du coup, je rentre et tout. t'as réussi Bah oui. Je, je, je les ai écoulés et euh, je vais pas dire avec qui j'étais. Ouais, euh, pas de soucis. Je vais pas dire avec qui j'étais. Mais tu les écoulés comment Dans les magasins Dans les boulangeries, dis tout. Dans les boulangeries euh, Moi, je suis quelqu'un, je suis un bosseur, même quand c'est des choses qui sont même pas... Même dans le mal Dans le mal. <rire> C'est-à-dire que moi, euh, dès qu'il m'a donné ça samedi soir, on va dire euh, lundi matin, j'étais déjà à 8h, dans une autre ville que la mienne, à essayer de rendre tout ça propre. C'est-à-dire que tu vas dans, les les dans le magasin, t'achètes quelque chose Ouais, un petit tu truc. Donnes le billet en trent la monnaie. Un petit truc. Boulangerie, tu donnes un billet de 50, il te un billet de 20, billet de 10, euh, elle, la monnaie. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait wow. ça, j'ai fait ça. Et euh, ça a pris peut-être deux semaines et demie. Et du coup, j'avais euh, de l'argent propre. Et je l'ai recontacté le, mon pote et il m'a refourni. Wow. Et du coup, c'est quand il m'a refourni. Et ce moment-là, j'allais aller allée à l'église, mais je n'ai pas rencontré mais, Dieu. Mais attends, même si tu n'avais pas quand même une petite culpabilité ou une petite voix qui te disait non, ne fais pas ça Non, parce que pour moi, ça, c'était le truc où j'énerve personne, je vole personne. Tu, tu te tu voles personne Pour moi, pour moi, pour toi. dans ma tête, je volais personne. D'accord. Et euh, pour moi, c'était juste, euh, si tu vois que je t'ai passé en phobie, entre guillemets, tu le jettes ou tu le déchires, mais voilà quoi, sans rancune. Ouais, sans pour recule, moi, c'était ça. Sans rancune <rire> pour toi. Ben bah oui, je préfère ça qu'agresser. Ouais. Voilà, j'ai un petit cœur. Euh, ouais. <rire> pas <rire> <méchant>. du jugement <rire> ici, pas du jugement. <rire> du, <rire> <moins. rire> du coup, euh, c'est ça, il m'a passé les biais, j'ai commencé à les écouler et tout. Et, euh, et vient ce fameux jour où, euh, hum, comme, fameux par jour. Hasard, comme par hasard, comme euh, par un jour, je partais tout seul le matin. Je pars tout seul euh, le matin, c'est pour aller à Paris Saint-Lazare. Et euh, j'avais plein de rendez-vous pour acheter des iPhones avec des faux billets, acheter des, du, du, wow. plein de trucs avec des faux billets. J'avais plein, plein de rendez-vous. En gros, c'était pour écouler en une journée tout. Et du coup, euh, à la gare, je rencontre un pote à moi. Et il me dit Ouais, tu vas où moi, je, Il me dit Il allait en cours. Moi, je lui dis ce que j'allais faire. Il me dit Attends, je t'accompagne. Non, moi, je ne l'ai pas forcé. Oh. <rire> moi, je ne l'ai pas forcé. Il m'a dit, dit Je t'accompagne. Wow. Je lui ai dit Mais non, on va à l'école et tout. Il me dit Non, je t'accompagne et tout. Et il m'a accompagné. Et du coup, j'arrive à Paris. Et. Euh, je fais tout ce que j'ai à faire, plein de bêtises. On était positionné dans un endroit, on avait des rendez-vous, les gens venaient. Et ça a fonctionné. Ouais, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Mais parce qu'en plus, quand tu prends des téléphones et tout, tu peux contacter, tu contactes les gens sur le bon coin, ils vont, ils ont pas de machine pour vérifier. T'as tout compris, c'est sur le bon coin. mais en oui, c'est ça. De toute façon, dans un magasin, ils ont des, des machines pour ça, vérifier. C'est ça, c'est ça. Et en fait. jamais de là, je pensais pas avoir. Euh, j'ai acheté une fausse puce. Je parlais avec des gens sur un autre téléphone. Ah là là. Je me suis vraiment senti dans une peau de quelqu'un qui... Là, il n'y a pas de machine arrière, ouais, tu vois. Ouais. Donc là, je faisais ça. Et tout se passait bien dans la journée. Vraiment, loin de Dieu. Ouais. Tout, ça se passait bien. Et euh, arrivé au retour, c'est-à-dire pour rentrer à la maison, c'est là que tout a, tout a changé. Tout a basculé. Ouais, tout a Et basculé. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ah ouais j'ai oublié de préciser. Moi, à l'âge de 16 ans déjà, la police était déjà venue chez moi. Okay. Pourquoi C'était pour euh, port d'armes factices. On a déjà fait euh, une photo avec un, un, une personne et euh, la police, elle est, revenue, elle est venue le lendemain chez moi direct. Pour voir si. Mais c'était pas une vraie. Non, ils sont venus chez moi. Du coup, ah, quelle euh... idée <rire> Quelle idée, quelle idée, quelle idée. Et quand ils sont venus chez moi et tout, euh, à 6h du matin, parce que la veille, j'avais regardé Enquête d'action, moi. En plus Vraiment, la veille, j'avais regardé Enquête d'action. En plus. J'étais à fond et tout. Et je dors et, et le matin, c'est eux. Et genre, ça tapait fort et tout comme... Euh... Bah oui, bah oui. Ils sont pas venus... C'était pour de, euh, une arme, à feu quand même. Ouais, quand même, attends, et du coup, il y avait ta mère et tout y ça Il y avait ma mère. Oh C'est cela, c'était vraiment... C'était la honte, non ben, la honte, la honte. Ils sont, euh, ils, sont, ils sont venus. Il y avait six voitures devant chez moi, oh euh, des la, policiers, la, la, la, la, violents. Euh, ils sont venus. Moi, j'étais encore jeune, là, tu me vois comme ça, ma mais j'étais jeune, j'avais ouais. 16 ans. Ouais même 15, avait, ouais 15-16 ans, et euh, ils sont venus chez moi, ils ont dit bonjour, on veut parler à Charlie. Euh, ma mère elle était terrorisée. Euh, J'imagine. Ils m'ont mis les menottes. Oh là là, euh, devant ta mère. Devant ma mère les et seigneurs. tout. Mais en fait, il faut savoir qu'à à, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais déjà conditionné. Pour moi, j'étais un voyou. Je me prenais pour un voyou de fouettes, dans ma tête. Ouais, Donc les menottes, pour moi, c'était rien. Ouais, d'accord. J'étais dans mon élément. Ouais. <rire> Tu vois, je suis au bon endroit là. J'étais au bon endroit, j'ai fait des bêtises, même mal les menottes. Ouais, ouais. euh, J'étais pas en mode oh, qu'est-ce que j'ai fait, tu ouais, vois. Ouais. Après, il faut savoir aussi qu'ils euh, voulaient m'embarquer tout de suite. Moi, je leur ai dit non, je prends mon petit-déj avant de partir. Ça, il faut le noter, ça. <rire> j'ai dit, je pars pas sur mon petit-déj. Ouais, mais non, mais c est, c est, je comprends pas. Hein. en fait c'est thugs alors que c'est vous déjà qui, qui faites des bêtises. Et... C'est ça. Et <rire> je leur ai dit, je pars pas sur mon petit-déj. Et t'as pris ton petit-déj Ouais. Bon, d'accord. Ça, okay. ça, il faut le dire, ça, parce que l'habitude ils laissent pas les gens prendre leur petit-déj. Et moi, j'ai dit, je pars pas sur mon petit déj en plus, je voulais okay. en plus ils, du coup, ils ont arrêté mon pote en même temps et je voulais le contacter, j'ai pas pu... Mais euh, donc, quand, quand tu rentres à la maison, tu rentres avec... Enfin, tu, tu, tu es sur le chemin du retour avec ton pote, tu n'es pas parti en cours. C'est ça. Et là, il se passe quoi ce jour-là C'est ça. Du coup, ce jour-là, moi, je suis... en euh, rentre et on est à la gare, on n'a pas de, de ticket, OK On n'a pas de ticket. Mmh. Et euh, comme par hasard, les contrôleurs ils viennent nous voir, ils nous disent « Oui, excusez-moi, paye un ticket ». Moi, je lui dis, euh, OK, je paye un ticket, il n'y a pas de tu soucis. Il y avait la police comme par hasard. Pourtant, ils n'avaient rien sur nous. Non, ouais. Ils n'avaient rien sur nous, tu vois. Et là, ils me disent, ouais, euh, euh, vas-y, paye ton ticket. Et dans, cette, dans ma poche gauche, j'avais l'argent propre. L'argent, les vrais billets. Ouais. Les vrais billets. Ouais. Dans la, la poche droite, j'avais le faux argent. Tu t'es trompé Non, j'ai fait exprès. T'as fait exprès Et là, Dieu m'a puni direct. <rire> Et Dieu m'a puni direct. J'avais le choix. Avant qu'il m'a dit, dit, paye ton ticket, j'ai dit à mon pote, t'inquiète je te paye. Et dans ma tête, je me suis dit, si je donne un vrai billet, je perds de l'argent. Et moi, je ne prends jamais de ticket. Donc, pourtant, pourquoi... Pourtant, il y a la police là, il y a la là. la police. Et maintenant, je sors, je sors Mais un faux. Qu billet. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu te tu, Je tu... sais, je suis trop bête, je suis bête. <rire> tu... Dis-toi, si j'aurais passé un faux billet, je même pas témoigné de ça aujourd'hui. Ah, wow. Donc, moi, je suis là, je lui donne un faux billet. Il le prend, il ne voit pas que c'est un faux billet. Il encaisse, il me donne la monnaie. La police, elle l'a vue à côté, elles n'ont rien dit. Euh... Elles ont rien dit et tout. Maintenant, je monte dans le train, je suis avec mon pote. Euh... Tout se passe bien. Sur moi, j'avais une enveloppe remplie d'argent. <rire> et euh... arrive au prochain arrêt. Sur le quai, il y a, pff, je ne sais pas, 30, 30 policiers. C'est pas possible. Et à ce moment-là, quand tu les vois, tu sens que c'est pour toi Non, moi, je suis. Écoute, tu vas rigoler. <rire> tu vas rigoler. Alors là, tu, le train s'arrête. Il y a, y a même des policiers civils. Il y a tout le tout mm -hmm. monde sur le quai. Mm -hmm. le, le, le train s'arrête. Maintenant, moi, je les vois. Je, moi, je dis à mon pote, il ouais, y a quelqu'un qui a fait une bêtise aujourd'hui. Wow. La police est rentre. Ils sont pas moi je vais, moi je vais, moi je vais euh, vers la police ouais, du coup. Ouais. J'ai rien à me reprocher. Je marche tranquille et je sors mon ticket. Je leur dis, j'ai mon ticket monsieur, hein Arrêtez ouais, de me... Ouais. Il me dit, il me dit, euh, t'as ton ticket ouais, c'est bien, c'est bien. Reste là vite fait et tout. <rire> là j'ai mon pote mais après, euh, après carrément, carrément, carrément, carrément les gens ils, ils me voyaient, ils disaient mais monsieur laissez-le, là son ticket. Ouais. Laissez-le, monsieur. Là, c'est les contrôleurs ou la police, juste La police. Il y avait la police. Et les contr là, ouais, c'est la, la police qui me contrôlait. Et les passants, ils disaient euh, aux policiers Mais laissez-le, il ouais, a son ticket. Arrêtez de l'harceler, monsieur. Oh. Et tout. Et je prenais ta défense. Et ouais, hein. et moi, j'étais là en mode Mais j'ai mon ticket, <rire> monsieur. J'ai mon ticket, j'ai mon ticket. T'avais pas encore compris J'avais pas, pas compris. J'avais pas compris. J'ai pris du temps à comprendre. Non, mais quand même, 30 oh, secondes oh, mais de trop, 30 secondes de trop. Et là. Il me dit, ouais, t'as ton ticket et tout, c'est cool, cool. T'as ton ticket, ton pote seul a son ticket. <rire> et, bah, et en, en dis, plus, plus ils, sont, ils, sont, ils rigolent, mais ils donc, sont est ironiques, ça, quoi. C'est ça, moi je lui dis, ben bah, ouais, on a nos ticket, monsieur et tout. Moi je descends prochain arrêt, par contre. Donc euh, laissez-moi ici, euh, allez contrôler euh, la personne que vous cherchez. Et là, d'un coup, je me retourne, il y a toute la. Et le contrôleur, il fait ça, c'est lui. Et je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, le contrôle, c'était plus le même. Ah ouais. C'était plus le même. C'était directement posé contre le grillage. Ils parlaient, ils parlaient mal, ouais. ils, ils m'ont fouillé. Et quand j'ai su, c'était pour ça, moi j'ai été honnête, j'ai dit au monsieur, regardez, j'ai l'argent là. Regardez, j'ai l'argent et... Euh... Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, dans ta tête, en ce moment-là Dans ma tête, là, je me suis dit... Quand tu sens que c'est toi, c'était toi qui était venu chercher. Tu stresses, tu... Je me suis dit, bon, en vrai, je me suis dit, là, ils vont, ils vont peut-être m'embarquer, encore une fois, parce que... Je... Maintenant, mon entreprise sont venus en chez moi la police. Garde, ouais. Ils sont venus plein de fois chez moi. J'ai eu plein d'affaires avec la police. Je me suis dit, bon là, ça va être... Euh, dans deux heures, ils me relâchent et je rentre chez moi. Mmh. Mais ça s'est pas passé comme ça, en fait. Tu es en garde à vue En garde à vue, 72 heures. Waouh et, et comment Dieu a agi Comment Dieu a agi, c'est-à-dire qu'ils ont appelé, euh, ils ont appelé le, le, le préfet, je crois que c'est ça qu'on dit, ils ont appelé le préfet pour que... Pour que je sois en prison, pour mon mettre en prison après ma garde à vue. Et ah oui, le direct, le temps ça. que, que tu es ton jugement. C'est ça, c'est ça. Et le préfet, euh, il a dit non, on n'a pas assez d'éléments, il faut que vous allez chez lui, perquisition tout de suite. Et euh, si vous trouvez le, la moindre chose, il euh, va euh, en prison ce soir. Mm -hmm. Et maintenant, euh, du coup, moi, je sors ma garde à vue, je suis dans la voiture de police. Ma mère, n'a pas de nouvelles de moi depuis tout ce temps. Wow. Personne n'a des nouvelles de moi. Wow, wow. Et euh, Oh là là, maman, tu étais courageuse Elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle n'avait wow. aucune nouvelle de moi. Et euh, arrivé devant chez moi, on arrive avec deux voitures de police. Euh, ma mère, elle avait aucune nouvelle de moi. Je crois qu'elle a quand même du bien pris pour toi. Hein. Bah, qu'elle a, a quand même du bien intercédé pour elle toi hein, pris, parce elle que vraiment. Euh... Arrivé chez moi, la police est toc déjà moi, je suis derrière, menotté encore. J'avais honte, j'avais honte. Là, par contre, j'avais honte. Ouais, t'avais vraiment avais, honte. Ouais, la première fois, je m'en foutais. Toutes les fois, je me foutais. Mais là, t'avais quel âge à ce moment-là, quand ça J'avais 19 ans. Bah, tu étais beaucoup plus grand, donc. Ouais, j'avais 19 chance, ans. Et j'étais euh, dégoûté, dégoûté, ouais. dégoûté, dégoûté. Et là, ils m'ont arrêté. J'arrive chez moi. Il faut une perquisition. Chez moi, j'avais des phobies. Voilà. J'avais des phobies. J'avais, euh, J'avais même de la drogue chez moi. Oh. J'avais de la drogue chez ils moi. Ils ont tout trouvé Comment Ils ont trouvé. Mais non, justement. Était, pourtant c'était flagrant. Tu viens, fini, tu viens ouais. chez moi, tu l'aurais vu sans fouiller. Non, là en fait ta mère elle a fait un, une prière de combat. C'est à dire que là là elle a, là, elle là, a aveuglé le les. Le temps les... qu'ils sont rentrés dans ma chambre ou dans <rire> la maison, ma mère je crois elle a fait un. Non mais ils sont rentrés. Tu viens chez moi, tu vois les phobies. Ouais, tu vois direct, oh, ouais. Ils ont tout fouillé, ils ont démonté mon lit, ils ont démonté mon placard, ils ont démonté mes habits, tout tout tout tout. tout mais tout, tout. ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Pourtant wow. moi je assis, assis, sur mon lit et moi wow. je le voyais les phobies. les de mes propres yeux. Mais eux ils ne voyaient pas. Et le policier l'a pas vu. Et après on ressort et je me dis putain merci Seigneur mais comment ça se fait il était avec nous aujourd'hui ouais. comment ça se fait ils ont pas vu c'est qui c'est pour c'est nul comme ça et c'est là que ça tilté ou, tilté ou pas ben J'ai tilté, avec bah Dieu. Et, ben oui je me suis dit là non là vraiment c'est que Dieu c'est que c'est que Dieu wow, qui a fait que wow. donc du coup ils arrivent ils arrivent à me on, on revient on retourne au, au commissariat je reste encore 4 heures et ils me relâchent ils me disent comme qu quoi j'aurai un jugement mm -hmm. là j'ai compris c'était Dieu et quand ils me disent j'aurai un, un jugement et qu'en gros ils me disent que j'en courais vraiment réellement en plus, il y avait une enquête, parce qu'à ce moment-là, dans la ville, il y avait tout le monde qui faisait ça. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui s'est fait attraper, c'était moi, et du coup, j'allais prendre pour tout le monde, entre guillemets. Monde, alors, et il faut, jour, je passe au journal, hein, de et la bah, ville. C est, c est ouais, ouais. Ils ont dit qu'ils arrêté deux jeunes hommes avec des faux billets. Euh... Donc du coup, c'était vraiment dans le truc. Et du coup, euh, ta maman, elle a dit quoi après, quand tu es rentrée C'était tension à la maison, quand même. Non, au début, ouais, mais non, ma, ma, ma mère, euh, non. Non, elle était saoulée, déçue, elle ne savait pas quoi oui, faire de moi. Euh, mais du coup, moi, pour moi, j'étais dans mon élément. Personne ne ouais, croit en moi. Je, ouais, tout le ouais. monde dit que ouais. je suis condamné qu'à ça. Je faisais ouais. que ça. Ouais. Enfin, mes amis ou autres, ils me conseillaient que ça. Moi, j'étais dans mon truc. Si demain, ça marche pas, c'est parce que j'ai... On m'a proposé que ça. Okay. Mais du coup, comment alors euh, as rencontré le Seigneur personnellement Du coup... Comment ça s'est passé Après tout après, ça... Après, après comment Dieu sang... t'a fait un guet là Parce que Dieu parfois en fait, fait des guet-apens. Hein? Du coup, pendant, ce, pendant, pendant la période de, de, mon, de mon arrestation et mon jugement, il s'est passé que j'ai commencé à vraiment aller à l'église souvent, prier souvent, euh, vraiment prier souvent, rencontrer Dieu. On parlait du Dieu avec mes amis, on était vraiment ouverts à, à Dieu. Mm -hmm. Et arrivé... Euh, et du coup, je trouve un travail. C'est vrai, on parlait, je trouve un travail. Et moi, je priais Dieu, je disais « Dieu, s'il te plaît, change ma vie, trouve-moi un truc, moi j'en ai marre de faire tout ouais, ça. Ouais. » Et personne ne me disait, tout le monde me disait « Non, non, non, j'étais vraiment le bon à rien, ouais. le bon à rien. Ouais. » Et euh, un jour, on m'appelle pour un entretien et euh, j'y vais tranquillement, tout se passe bien. Valider Valider entre guillemets, je parle avec la dame, elle me dit euh, « Feeling, ouais, tout feeling. se passe bien. » Elle me dit « Comme quoi, euh, est-ce que je parle anglais ?» Je lui dis « Ouais, là, je suis en formation d'anglais, je ne parle pas très bien anglais. Euh, » Elle me dit « Ok, mais ben c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. » Et à la fin de l'entretien, avant qu'elle me donne le contrat, elle me dit « Il y a un test en anglais, fais-le. » Elle est en face de moi comme t'es en face de moi. Oui. Je parle pas anglais. Oh là là. Je comprends rien à la feuille. Ouais. Elle est en face de moi, comme ça. Hein. Ouais. Genre, on, on parle bien, ouais. et d'un coup, il y, a... <rire> y a un silence. Il n'y a pas de stylo qui marche. Il n'y a rien. Je la regarde comme ça et tout, je regarde la feuille. Ça dure 30 secondes. Elle me dit « Ah, ok. » Bon ben. Il n'y bon, a pas de suite, quoi, tu vois, il mm n'y -hmm. a pas de suite. Elle me dit, bon, de toute façon, si vraiment je change d'avis, euh, je te recontacte. Mm -hmm. Et je sors de l'entretien, cinq minutes après, elle m'appelle, elle me dit, tu commences demain matin. Waouh Oh, faut... gloire à Dieu ouais. Gloire à Dieu, c'est un travail. Et il faut savoir c'est où l'endroit aussi. C'est où Sur l'avenue montaigne Les gens, quand ils ont su ça, ils ont... Ils, ils ont... Ils ont, ils ont dit, mais... <rire> Waouh, alors wow, wow, wow. Parce qu'en fait je demandais un travail à Dieu, mais euh, là, ce, ce travail-là, il a fait fermer la bouche à tout le monde. Purée. Ah, tout en même. fait, vraiment, la Bible dit que Dieu donne au-delà au au de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Exactement. Moi, je demandais juste un travail, euh, même livreur, tu vois. Ouais. Là, il m'a donné un travail, euh, le travail de ma vie. Et c'est comme ça que tu as vraiment dit, Seigneur, je... Bah oui, j'ai dit merci Seigneur, je... première, euh, première paye, euh, grosse paye avec de l'argent propre. Euh, propre. J'ai dit plus jamais je suis pauvre. Ouais. Euh, j'ai gard... plus jamais été à découvert, euh, oh, rien. Ah, j'ai gardé l'argent. Donc du dire. coup, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai trouvé un travail et euh, arrivé à mon tribunal, c'était pendant que je travaillais, et j'aurais pu aller en prison et perdre mon travail. Mmh. Du coup, j'arrive pour euh, mon, euh, mon jugement, mmh. j'arrive pour mon jugement, et tout se passe... Euh, le procureur, la juge, il était très sévère ce jour-là. Mmh, en plus. Oh. Très sévère. Et j'arrive à la fin. Moi, je suis, mon famille commence par un V, donc, donc j'étais à la fin. Ouais. Et là. Euh, en plus, ils sont fatigués généralement. parce Ils, ils ont... sont fatigués, ça, ils ne m'ont pas écouté beaucoup. Euh, et le procureur, il demandait de la prison ferme. Waouh il, il demandait de la prison ferme. Et quand moi, j'ai tout ça, je me suis dit, mais non, prison ferme et tout. Mais non, j'ai une bonne étoile et tout. Comment ça, prison ferme <rire> J'ai une bonne étoile. Dieu et tout. Non, Dieu m'a toujours protégé. Prison mmh. ferme, pourquoi et tout et du coup, il a, il a proposé la prison ferme. Il y a eu un délibéré. Et pendant le délibéré, moi, dans ma tête, je me suis dit Seigneur, s'il te plaît. Ah, tu prie, là ouais, Je prie. Ah, je Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je vais pas en prison. Je te mmh. jure que je te donne ma vie. Ah. J'arrête toutes mes bêtises. S'il te, ah. te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Ah donc. Et ouais, ben, c'est ça. Ben euh, il a changé ma vie. Du coup, j'arrive euh, après le délibéré, cinq minutes après, ouais. ils me disent comme quoi euh, j'ai que du sursis, Je vais pas en prison. Donc on ouais. m'avait continué. J'avais arrêté les bêtises vu que ouais, je, prie, ouais, je commence ouais, à prier. Ouais, ouais. Donc pour moi sursis c'est comme si je continuais ma vie. Oui, oui, oui, oui. Et il m'a dit comme quoi, il ouais, n'y a pas de sursis Pour moi, il est coupable, ma vie que sursis J'ai dit merci Seigneur, je suis ressorti. Ah, j'étais content. Après, j'ai payé à manger à mes potes qui m'ont accompagné. <rire> ah, j'étais content pour moi, ah, c'était une bah, renaissance. Oui, bah, oui, parce que je le, Quand tu attends ton jugement, tu ne vis pas en fait. Mm, tu dis mm, soit, oui, ta vie oui, va basculer. Oui, oui, oui c'est vrai, vrai. Et là, tout s'est bien passé. J'ai continué à travailler. Et euh, vraiment, là où j'étais, vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu qu'il a pu changer tous euh, mes plans, tous les plans que j'avais que moi-même voulu faire, il a tout changé. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui, un jeune, qui te regarde et qui est dans la même situation que toi, ça veut dire qu'il va passer en jugement, qui stresse, qui, bah, qui est dans la même angoisse, qu qu'est-ce qu que tu peux donner comme conseil moi, par rapport à Dieu Qu'est-ce que tu peux le, dire plan, le plan de Dieu, il est parfait. Que, euh, que, tu, que tu trouves euh, la, la situation pénible ou à ton avantage, le plan de Dieu, il est parfait. Si demain, tu as des gros problèmes, Dieu, sache qu'il est, il est là, il est toujours avec toi. Même si tu ne pries pas ou tu ne tu crois pas en lui, lui, il est là et crois en, dans lui. Juste, fais lui juste confiance un jour et tu vas voir, il va changer ta vie, Amen. tous tes problèmes. Amen. Effectivement, c'est ça. Lorsqu'on ouais. rencontre le Seigneur, lorsqu'on invoque Dieu, lorsqu'on donne la possibilité à Dieu de vraiment d'entrer dans nos vies. De il, prendre le contrôle, oui. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il n'y a pas de souci. Et j'aimerais te donner à toi qui me regarde justement cette possibilité de pouvoir recevoir Jésus dans ta vie de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce que euh, Dieu est capable de changer en fait un verdict qui a été donné par les hommes, Dieu est capable de le renverser. Et aujourd'hui, tu peux lui faire confiance. Peut-être que tu ne sais plus, tu n'as plus de chemin, tu ne vois plus, en fait, tu ne vois plus le bout. Avec Dieu, il y a de l'avenir. Et tu peux faire cette prière, fermer les yeux de tout ton cœur, tu peux te repentir et tu peux dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux réellement m'abandonner entre tes mains. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu as été envoyé pour mourir pour mes péchés, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je te demande pardon et je te remercie de me pardonner. Aujourd'hui, je crois qu'une vie nouvelle s'offre à moi. Je recommence à zéro avec toi, au nom de Jésus.